Bonjour, mon nom est Gary l'écran vert et je suis capable de créer une capture de mouvement artistique de performance avec l'aide de ce costume. Je suis capable de créer des performances crédibles pour des performances incroyables. Grunt, grunt. Je suis le terrible Mino. Je suis très furieux. Aucune partie n'est trop petite lorsqu'on est un artiste de performance de capture de mouvement. JE SUIS UNE limace, VRAIMENT... VRAIMENT LENTE... Ouf, enfin, doublage terminé. Euh, personnellement, c'était très difficile de doubler euh, Gary l'écran vert. Et franchement, euh, trouver les bons mots. Voilà. Sur ce, c'était le, le plus grand fan de Ninjago. Ah oui, je prévois des bandes d'annonces et tout, avec un nouveau clip qui sortira. A bientôt.